Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes là parce que vous publiez demain euh, avec Jean-Louis euh, Marzorati chez Webec, La France en 1968. Pourquoi un livre sur 68 euh, je, je crois que ça doit avoir un rapport avec le 40e anniversaire. Donc. Euh... Mais pourquoi 40 pourquoi vous, ans, vous aviez envie Non, c'est euh, Lionel et Webek qui a eu cette idée. D'abord, c'est une jolie idée de pas faire un livre sur 68, mais un livre sur euh, deux photos mm -hmm. sur comment était la France il y a 40 ans, à quoi mm -hmm. elle ressemblait, mais euh, la mode, euh, les boutiques, les, euh, la vie quotidienne, tout ça. Donc c'était une jolie idée. Et euh, il m'a demandé de faire un texte euh, pour l'introduire. Euh, voilà, donc ce que, ce que j'ai fait. je trouvais que c'était une bonne occasion. Un peu, euh, si j'ose dire, avant les, les cérémonies, avant qu'il arrive ouais, euh, fait. ces livres. Euh, <rire> voilà, je trouvais que c'était une bonne occasion. J'avais un certain nombre de choses à dire. Euh, voilà. Oui, vous dites la vie euh, en 68, parce que c'est vrai que les images de, de, des émeutes, de l'insurrection, euh, souvent font oui, de l'ombre à, à la vie euh, à, à ce moment-là. La musique, le cinéma, euh, la mode, etc. Que reste-t-il de cet aspect-là aujourd'hui J'ai envie de vous dire euh, mille choses, mais il reste... Euh, je, je pense, par exemple, au divorce de Nicolas Sarkozy. Je trouve ça formidable que ça se passe comme ça. Et que un président, ben qu'un président de la République puisse divorcer, qu'il soit un, finalement un homme comme tout le monde. Alors, est-ce est que c'est grâce 68 à 68 Non, faudrait pas exagérer, mais les Américains euh, n'en reviennent pas, finalement, que ça mmh. se passe, euh, même les Britanniques. Donc, euh, euh, il doit y avoir quelque chose comme ça. Hein. Non, moi, j'ai pas l'idée que... 68, c'est la source du bonheur absolu dans toute la société. J'ai fait le texte, je vais vous dire. La première chose, c'était de dire que 68, c'est mondial, c'est pas français. Alors, l'année 68, 68 il se passe énormément de choses mais enfin ça commence aux États-Unis euh, au début des années 60 euh, voilà la musique joue un rôle énorme là-dedans mm -hmm. euh, les visionnaires les révolutionnaires de des années 60 parce mm -hmm. qu'il faut plutôt parler des 60s plutôt que euh, que de 68 en particulier on ouais. dit à chaque campagne euh, Bob Dylan euh, sont les Beatles sont les, les Stones euh, beaucoup d'autres mais c'est aussi en France c'est moins la musique, même si on a Johnny Hallyday et d'autres, mais on voit bien que le jazz joue un rôle très important dans la fin des années 50, début 60. Puis en France, on a la nouvelle vague. On a le nouveau roman, la vous nouvelle dit, vague. Voilà, vous dites à C'est on... ça chaque les révolutionnaires de 68, si on veut, des années 60. Jean-Luc Godard l'est assurément plus que d'autres. Vous dites qu'à chaque campagne, on reparle de 68, que la gauche oui, et la droite, chacun à sa façon, tire à boulet rouge sur 68. Même Nicolas Sarkozy a voulu prendre de l'avance. Ce n'est pas mai 68, c'était mai dernier pendant la, la campagne présidentielle. On l'écoute, on en reparle juste après. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal, aucune différence entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Ils avaient cherché à faire croire que l'élève valait le maître, la victime comptait moins que le délinquant, et ils avaient cherché à faire croire qu'il ne pouvait exister aucune hiérarchie des valeurs. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout, et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Moi, je me souviens, je me souviens, Nicolas Sarkozy s'en souvient pas. C'est un vieux réflexe dans la politique française qui consiste à brandir mes 68 pour faire voter les plus de 60 ans. Mmh. Mais il se trouve que les 68 ans ont 60 ans maintenant. Mmh. Donc depuis le temps qu'ils étaient le baby boom, ils sont le baby boom. Et donc ils vont partir concernant... à la retraite. Et J'ai noté que Nicolas Sarkozy mmh. avait très envie qu'ils partent pas tout de suite à la retraite puisqu'il voudrait qu'on cotise plusieurs années supplémentaires, ce que je trouve euh, euh, normal par ailleurs. Mais donc on ne va pas partir.